Bonjour les amis, c'est Yushka. <rire> Bienvenue sur ma chaîne, le tarot des 5 Soleils. J'espère que vous allez bien, très très bien même. Hein? Oh là là, alors on y va pour cette euh, vraiment semaine, cette semaine à cheval. Là. 31 décembre, énergie, donc de la semaine. Je ne vais pas marquer énergie, n'importe quoi. Alors c'est, regardez voir, je le marque, énergie de la semaine, je vais faire un grand cœur voilà, énergie de la semaine, donc du 31 décembre 2018 au 6 janvier 2019, alors là je me suis permis de mettre un petit truc quand même, parce que c'est quand même important. Il faut savoir que le 1er janvier, donc, euh, le 1er janvier, hein, il va démarrer avec euh, vraiment une conjonction avec Saturne et le Soleil. Et bien sûr, euh, on terminera la semaine donc avec euh, la nouvelle lune qui va être en ligne en même temps donc. Hein. Alors, euh, ça c'est important parce que c'est quand même euh, une... Euh, ces deux informations, malgré tout, qui sont à prendre en compte, quand je vais euh, tirer les cartes, j'avais, disons, quand même pensé, disons, à cette euh, énergie extrêmement puissante, donc, euh, qui arrive, euh, ces conjonctions, cette lune qui se met en place en même temps, cette nouvelle année, euh, cette année à cheval aussi et tout, donc, il y a un côté, disons, d'un passage à l'autre, allez, hein, vous voyez un petit peu, donc, on va aller voir un petit peu ce qui se passe de ce côté-là. Alors, ben pour ceux qui ne me connaissent pas, ben je vous souhaite vraiment euh, la bienvenue, la bienvenue hein, sur le tarot des cinq soleils. Alors j'utilise euh, mon jeu, donc c'est un tarot que j'ai moi-même euh, construit, dessiné, réalisé il y a déjà euh, six ans de ça. Donc, le fruit de mes études, mes amis, de mes recherches. Donc, j'utilise ce jeu. Il est en vente uniquement sur mon site soleil.com et c'est là-bas, naturellement, où vous pouvez trouver également tous mes services. On y va Allez, on y va. On va voir un petit peu, je tire, disons... Euh, la première euh, carte, la carte d'ouverture qui va me donner un petit peu les énergies donc, de cette euh, semaine. Voilà. Qu'est-ce qui Qu est -ce qui à prendre en compte Ah bon Eh ben oui, c'est la fin d'année, c'est normal et c'est souvent que je sors en ce moment, cette carte vraiment euh, la faucheuse qui me dit c'est une fin, c'est une fin de cycle, euh, quelque part fais tes bagages, t'installe pas. Il y a un, un mouvement, disons, euh, euh, de, de vraiment de réaliser que euh, la vie est cyclique également et lorsqu'on a fini... Donc, lorsqu'on a fini euh, d'apprendre un cycle, quelque part, eh bien, on en a terminé avec ce cycle, mais il fait naturellement partie des, des bagages, vous voyez, parce qu'il y a quand même des fleurs qui tombent, qui poussent, et il y a sans cesse, disons, une forme de de résilience, de la nature, de soi, de revenir, de naturellement de progresser, de repartir sur autre chose. Mais oui, hein, on va dire au revoir à 2018 et welcome, donc 2019. Ok, on a compris là. Alors, j'ai tiré la deuxième carte qui, c'est rigolo ça, vous voyez, qui m'annonce donc le signe des poissons. Et oui, nous sommes dans l'air des poissons, mais nous terminons vraiment, vraiment, donc, euh, l'ère euh, des poissons, nous sommes à, à la toute fin, hein, donc, euh, et on doit euh, se diriger vers quelque chose, disons, de plus global, mais en étant, disons, euh, extrêmement euh, construit de l'intérieur. Donc, là, on rentre, disons, dans... dans le blanc et le noir. Le tout et son contraire. Vous voyez, dans le sens où, euh, quand un enfant naît, il y a une nouvelle naissance, mais il quitte complètement, disons, un ancien système. Je vous ferai remarquer quand même que c'est la 19e, donc 2019, 19e, 19e carte. D'accord Donc, euh, on va vers, donc, une forme... Euh, de naissance, hein, de renaissance, peut-être. On se dirige vers autre chose. Alors là, j'en ai... Par contre, hein, j'ai retiré encore une carte. Hein. Donc, euh, dans mes tas des majeurs. <rire> et on va voir après, on va les lire ensemble. Verseau. Eh ben oui. Regardez. 18e carte. Hein. Ça, c'est le verso. fin. Hein. Alors, effectivement, on a ici, si vous voyez, donc, euh, deux cartes, euh, 18-19, hein, et oui, on, on va vers 2019, hein, et euh, 2018, disons, euh, est parti. Mais alors, pourquoi Parce qu'en définitive, 2018, c'est quand même, euh, 2010, euh, pardon, le verso, c'est malgré tout une carte qui précède, euh, le Capricorne, euh, pardon, qui suit le Capricorne et qui précède le poisson, non, parce que nous sommes dans le Capricorne, vous voyez, alors il faut que je vous dise qu'avant d'entamer quelque chose, il faut quand même prendre la température, disons, du pays, donc quelque part, pour prendre la température du verso, il faut quand même s'intéresser à ce qu'est également le verso, en clair, dans nos petites semaines à nous, personnellement, on va ramener ça maintenant à la semaine, Là, il y avait, disons, un indice euh, qui partait complètement, disons, euh, pour euh, l'année en cours, qui allait, disons, s'ouvrir. Donc, c'est plus qu'une semaine, là, qu'on ouvre. Hein. C'est vraiment l'initial, qu'on va dire, de toute l'année. Donc, effectivement, eh ben, on passe, disons, d'une année à une autre et on va passer d'un mode de vie à un autre. Donc, dans cette semaine-là, euh, eh bien, euh, rien ne sera vraiment euh, fixé, il y aura, disons, beaucoup de remises en question, euh, de remises en question surtout par rapport à soi, euh, qu'est-ce que j'ai besoin, moi, pour grandir, hein, pour me réaliser, le, ça c'est tout à fait le, le verso, également, disons, m'individualiser Disons, dans un, un cycle, une famille ou un cycle collectif, une, une communauté, euh, même dans mon travail. Il euh, y a un côté, disons, euh, participatif et en même temps individuel. Parce que pour trouver sa place dans, une, dans un contexte, naturellement, il faut savoir là où on est bon, là où on est meilleur. Et là où on est le meilleur, et bien évidemment, on excelle. Parce qu'en général, on, on, on vient au monde pour exprimer le meilleur de, euh, de, de soi-même. Alors, oui, quelque part, c'est une renaissance. Un petit peu, disons, allez, on se re, le, le poisson, on va se remettre dans le bain. Alors, dans le bain de quoi ben, Ça peut tout simplement, disons, suggérer le, de reprendre peut-être même des études ou des idées ou des choses que vous aviez euh, laissé tomber parce que vous dis aviez dit bah pour le moment c'est mort euh, là je vais pas plus loin et tout donc il y, y a vraiment une espèce disons de grand écart hein, entre le passé là je vois et puis là euh, l'avenir la, hein. on est en train quelque on est en train c'est comme si on coupait disons à l'heure actuelle disons là avec ce que je vois ici donc un, le cordon ombilical dans le sens où euh, devient euh, réalise-toi, donc le poisson, donc euh, euh, le côté, disons, intérieur, naissance, le ventre de la mer, ça, ça représente également le ventre, hein, euh, voilà, euh, donc sors de ton cocon, de ce qui t'a construit, même de ton truc euh, euh, sécurisant, voire même pas sécurisant, mais... Euh, euh, rassurant parce que c'est connu, rassurant parce que c'est connu. Euh, ce, le signe du Verseau, là, que j'ai tiré après, euh, te dit, ben, tout ce qui est inconnu pour toi, il faut que tu puisses identifier. Identifier pour que tu puisses avancer et, et aller vers quelque chose, disons, de nouveau et qui te ressemble. Alors, il euh, n'y a rien, disons, euh, quand une chose n'est pas identifiée, elle, est, elle fait peur. Euh, je vais vous donner, disons, un exemple euh, tout bête. Hein. On est dans une maison. Tous les bruits de la maison, on connaît les bruits de la maison. Vous voyez, les pas, euh, la, la porte du voisin qui claque, le son d'une voiture, euh, le d'un chat à l'intérieur ou quoi que ce soit. Ça, c donc ça, c'est absolument pas perturbant, même si les portes elles claquent sans arrêt parce que c'est l'extérieur quelque part, hein, ça va vous agacer, mais ça ne va pas vous inquiéter, comprenez Ça ne va pas vous inquiéter, du bruit dehors ça va vous agacer, ça ne va pas vous inquiéter. Par contre vous avez un, un truc comme ça disons dans la maison qui est complètement non identifié, tout d'un coup, ça va vous mettre en panique. Qu'est-ce que c'est que ce bruit Ça vient d'où C'est rien du tout. Mais c'est un, une forme, par admettons, de grincement ou de gémissement, de quelque chose, disons, qui est vraiment euh, spécial. C'est pas identifié. Ce n'est pas identifié. Et tout d'un coup, vous prenez votre courage, comme ça. Pop, pop, pop. Puis vous allez voir et puis vous tendez l'oreille tout d'un coup et puis vous vous rendez, vous, vous rendez compte que c'est tout simplement par exemple admettons euh, votre frigo qui fait un drôle de bruit parce que le machin un glaçon il fait comme ça vous voyez ça une fois que c'est identifié boum ça y est c'est terminé ça fait plus peur vous avez vous croyez que je vous balade là ben il va arriver comme ça des tas de choses hein, un peu euh, disons dans, dans la semaine ou ça sera non identifié, alors euh, des tas d'éléments des tas de, non identifiés et que vous allez devoir euh, apprendre, disons, à identifier parce qu'il y a beaucoup, donc ça c'est la nouveauté, il y un nouveau monde également, euh, qui, qui fait que vous allez aller pas obligatoirement, disons, par votre propre volonté, c'est pire, à la recherche d'identifier de, de, le truc qui vous dérange, mais c'est parce que tout d'un coup, euh, ça va vous pousser à chercher, parce que tout simplement, ça va vous empêcher d'avancer. Le truc, il va être perturbant, quelque part. Et alors, là maintenant, je remets, disons, euh, ça euh, au... Dans une vie de famille, il y a quelque chose, par exemple, non identifiable, mettons, on va prendre sur les enfants. Il y a quelque chose qui va être bizarre et, et, et vous ne saurez pas quoi et donc, automatiquement, vous allez, aller, vous allez vous intéresser, disons, à votre enfant de façon à identifier son nouveau comportement, par exemple. Euh, dans votre famille, quelque chose, disons, par, un, on va dire en cacahuète, vous savez pas pourquoi, et vous allez devoir identifier, vous allez devoir avancer, mais sans vous euh, bander les yeux, de toute façon vous pourrez pas, parce que vous pourrez pas, ça va vous trotter dans la tête, là je vois, euh, c'est le cerveau, ça va vous trotter dans la tête, et donc vous allez être obligé d'ouvrir euh, les yeux pour pouvoir euh, euh, avoir les yeux grands ouverts à faire de la clarté. Euh, J'oublie pas naturellement que cette conjonction de Saturne et Soleil, c'est-à-dire changer le plomb en or. C'est également l'obscurité en lumière, il faut le comprendre comme ça, c'est-à-dire dès que ça va pas, euh, c'est trop sombre, quelque part euh, c'est nébuleux, c'est pas clair l'histoire, et ben vous aurez besoin de l'éclaircir, ça va être vraiment un besoin, pourquoi Parce que naturellement, il y a déjà la fameuse lune euh, qui, euh, disons, euh, euh, fait coucou comme ça déjà en, en bout de semaine. Et qui représente naturellement le libre-arbitre en, en disant, mais si moi je dois choisir quelque chose et tout, il faut que j'en ai le cornet. Et ça sera pour tout, et ça sera pour tout, et ça sera pour tout. Voilà, c'est un petit peu ce genre de choses qui va commencer à... ça va titiller un petit peu comme ça. Alors vous avez, on a vu les trois premières cartes d'ouverture sur la semaine. Maintenant, ceux qui ne connaissent pas, je prends donc mon paquet de mineurs. Et je vais tirer donc les trois cartes mineures. Et après, je reprendrai mon paquet majeur pour tirer la petite, la, la petite, la petite carte de conseil. D'accord Voilà. Hum. Allez. Ouf, ouf, ouf. Ah oui, ça prépare en définitive une nouvelle façon, disons, de... De, de fonctionner, quelque chose de, de tout à fait solide hein. euh, ça c'est le bélier hein. c ah ben, ça fait un coucou naturellement à, à, ça fait tout de suite un coucou naturellement au, au signe du bélier qui va recevoir en même temps la planète Mars et la planète Mars euh, donc euh, voilà ça combat, ça y va et tout et naturellement comme tous ceux disons qui ont envie d'entreprendre il faut naturellement que ça fasse, qu'il y ait tout sur la table de, pour pouvoir avancer. Il y a un besoin, là, d'être construit, de clarté, il y a un besoin vraiment euh, d'avancer, euh, de confiance en soi, là, qui n'arrivait rien à faire, hein. Es voir, hein. Ah, bah oui, là, à nouveau, bon, ça c'est le talisman. Le talisman, disons, représente euh, euh, le côté, disons, complètement superstitieux en même temps. Je compte sur, je compte sur, je compte sur. Et là, avec ces cartes-là, on dit déjà découvre-toi et vois ce qu'il y a autour, disons, de ta. C'est une carte centrale, ça, mes amis, hein. Voilà, c'est une carte dans un carré magique et c'est une carte qui se trouve complètement, disons, au centre de ce carré et qui donne, c'est le, le lion, donc est -il qui donne, donc royal et tout, disons, tout en haut de sa montagne et qui donne complètement, disons, la possibilité de voir son terrain et de voir où se place euh, l'ennemi, où se placent, disons, ses limites, ses horizons, ce qu'il est capable, parce que le lion connaît très bien, disons, les limites également de son territoire, et en général, il ne va pas euh, agacer l'autre, euh, s'il si a vraiment, disons, euh, un, un, une circonférence, disons, autour de lui, qui est forte, au contraire, il va resserrer, euh, euh, ces, ces, ces, ces liens hein, ou sa force hein, euh, perso, alors là, je voudrais quand même vous dire une chose c'est qui c'est du changement. Ces deux cartes euh, euh, signalent, disons, hein, des, vraiment du changement. Voilà, hein, du changement, une envie de changer. Hein, euh, ça, c'est en amour également. Hein, euh, c'est également ce qui nous fait plaisir hein, les ou si les hobbies est ce la, notre propre nature, naturellement, notre propre cœur. Oui, bien sûr. Alors maintenant, on va regarder, disons, euh, hop là, ah, y a y a, construction, la lune, là, à nouveau, avec euh, une qui apparaît. Donc là, euh, c'est un petit peu euh, le coucou dans le sens où, euh, mais si tu as envie, disons, de créer un terrain euh, euh, fertile, euh, donc euh, solide, Productif, c'est un mon donc euh, vraiment la lune à, à fond avec euh, des, des, des, euh, on va dire, des des influences jupitériennes et tout. Donc il y a vraiment, disons, une, un effet euh, de, de grossissement de ce qu'on a envie de faire. C'est-à-dire que, mais là, quelque part, euh, moi, ce que je vois, disons, on a envie euh, de manger un petit peu le, le monde. Hein, beaucoup de puissance en soi, beaucoup de volonté. Euh, et, et la volonté vraiment de se tourner, disons, vers un, un autre style euh, d'existence, de révélation personnelle, peut-être. Hein, hein, euh, C'est clair. Hein. Alors là, je vais euh, re maintenant reprendre mes cartes mineures. Ah ben voilà, voilà. <rire> je les ai mis de côté, je ne les, les ai pas mélangées, parce que là, s'il faut que je les re retrie, ça va être un peu... quand même... Il faut... Alors là, maintenant, ça va être la petite carte conseil. La petite carte conseil. Mmh. Oh, bon, ça c'est beau. La vie, choisis la vie. À nouveau, regardez, vous voyez, là, je vais vous dire une chose. Il y avait à nouveau euh, la lune. Qui était. Je vais vous les montrer quand même de près, peut-être. Voilà. Vous voyez ici à nouveau, c'était la Lune. Je vais vous la montrer. Euh, qui était le terrain de la Lune, disons, avec euh, le, le cancer. Et vraiment ce côté, disons, paix, euh, extrêmement, disons fertile en même temps. Vous savez que la mandragore, c'est quelque chose de très spécial aussi, elle crie et tout. Donc, elle symbolise aussi, disons, un, un cri de vie, un, vraiment, je, de, style, c'est pas « je veux donner la vie », là, on peut dire, mais c'est que j'ai envie, moi, de révéler ma propre vie. Évidemment, vous pouvez avoir envie de faire un enfant, ça je, je, je mais ça, ça c'est, faire un enfant c'est aussi révéler sa propre vie. Ah, c'est même le plus beau, le plus beau, vous imaginez un petit peu. Et là, regardez, c'est la fameuse carte conseil, Eh bien c'est euh, tout simplement, disons, euh, le fameux, voyez, euh, cancer qui... Euh, complètement disons euh, symbolisé par la lune puisque c'est un signe naturellement euh, lunaire hein, avec euh, cette, euh, ce, ce chiffre disons qu absolument splendide euh, qui fait partie donc euh, d'un du, sentiment euh, profond euh, où on peut euh, euh, se tourner euh, vraiment euh, vers la vie sachant qu'il y a des cartes qui sont très très fortes derrière hein, et le conseil dans le sens où, je dis souvent ça, mais quand on choisit, surtout en ce moment, hein, quand on choisit la vie, en ce moment, c'est vraiment les énergies qui priment en ce moment, vous êtes aidés. Si vous choisissez pas votre vie, c'est-à-dire l'expression de la beauté de votre vie, vous êtes aidés. Parce que ça va dans le sens, mes amis, de la construction, naturellement, de l'air du verso qu'on a tiré là. Hein, hein, vous comprenez hein, Et... Hum, par contre, il y a un petit hic, là, euh, qui m'ennuie un petit peu. C'est avec euh, ce fameux poisson euh, qui est juste là. Euh, qui te... Alors, là, je vais vous dire, ça, ça veut dire vraiment, mais lève-toi, vas-y, fonce. Mais quelque part, le poisson, vous savez, il, a, il aime bien euh, rester au fond parce qu'il se sent protégé. Hein, il a l'impression que, naturellement, il ne sera pas repéré, il ne sera pas vu, il pourra mieux passer, etc., etc. Mais, quelque part, euh, c'est un planquage permanent. Et l'ère du Verseau, c'est tout sauf euh, le planquage de sa vie. Et... Il y a un défaut aussi concernant, disons, euh, euh, cette, euh, cette carte, malgré tout, elle a des défauts, hein, mais toutes les cartes, naturellement, elles ont des qualités et des défauts. C'est le côté, disons, euh, euh, je, je, je, je change, je mute, je mute, je mute sans arrêt C'est vraiment une carte, disons, mutable, disons, possible au maximum, au maximum. Donc, euh, ça va vraiment, vraiment bouger. Mais de l'autre côté, ça va bouger énormément, mais de l'autre côté... Pour fixer une, nou une nouvelle vie, hein, de toutes les façons, ça c'est... Il y a un, une, une, une, un risque, un risque là, énorme, que vous vous trompiez quelque part de voix en écoutant trop votre cœur. Le verso, il a un côté, disons, euh, dans la tête qui est beaucoup plus froid. Et... Malgré tout, là, euh, le conseil, c'est de, de, de faire fonctionner son cerveau, que le cœur, naturellement, sa passion puisse diriger sa vie, mais avec le filtre, je veux dire, de la réflexion, de la réflexion, c'est normal, hein, voilà. Ben, c'est un petit peu, disons, euh, euh, tous les... Euh, voilà, ce que je vois, donc, pour euh, l'énergie, donc, de la semaine, du 31 décembre 2018. Ça, je ne le redirai plus, rendez vous rendez 18-19. Vous voyez, les deux cartes, là, c'est fou, ça, quand même. Ça, c'est fou, ça, c'est fou. Ça, ça, fou. ça, ça me, moi, des fois, ça me sidère. Je connais les cartes, mais ça, ça me sidère. 18-19, voilà. Voilà. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, on va vers l'air du Verseau, mes amis. Alors, eh bien, je vous quitte là-dessus. J'espère ben, que vous allez passer à nouveau très belle fête. Hein? Et puis, euh, venez -vous me voir naturellement sur mon site pour découvrir tout, euh, tous mes services. Donc, euh, taraudes5soleil.com euh, vous pouvez m'écrire des petits mots, des petits machins comme ça. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, ou euh, pour me joindre, pour prendre des consultations. Euh, voilà, et, et tout, et tout, et tout. Vous allez voir mes services, ça va. Eh bien, passez vraiment d'excellentes fêtes, les amis. Excellentes fêtes. À l'année prochaine. Je vous like.